Bonjour, je viens vous présenter la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel, jeudi 24 juin 2021, très précisément à 18h41, heure Temps sidéral. temps sidéral, c'est la valeur de référence pour calculer tous les régimes horaires dans le monde. C'est Le temps sidéral, c'est la valeur qui nous permet de partir de zéro, hein, pour faire tous les calculs. En France, on rajoute à peu près deux heures. Euh, en gros, euh, en fait, c'est 1h51, très précisément, parce qu'il y a 9 minutes par rapport à Greenwich quand on est au cœur de la France. pas vous embêter avec des trucs techniques. Bref, pleine lune, jeudi 24 juin, aux alentours de 21h ici, euh, chez nous, euh, en métropole. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel, il y a une opposition, une opposition entre le principe soleil conscient et la lune qui concerne nos émotions, nos ressentis, notre réceptivité profonde. On, depuis l'aube de l'humanité, on est construit sur un système extrêmement simple et binaire, qui sert toujours de valeur de référence, qui se construit comme ça. La partie solaire, hein, le soleil de l'horoscope, c'est celle qui euh, est relative au fait que depuis, encore une fois, des millions d'années, on sort de la, la cahute de la grotte, on va à la chasse, à la cueillette, à la pêche, avec un objectif extrêmement précis qui consiste à à s'alimenter, se substanter, se nourrir, hein, tout simplement. Et la partie lunaire, qui est la partie intime, c'est celle qui, une fois qu'on a galopé, crapahuté toute la journée à l'extérieur, on rentre dans la queue, dans la grotte, et là, on crée du lien, on cherche le rapprochement, on a besoin de se détendre, on a besoin de se reposer, on a besoin de dormir, de toute façon, être de nouveau opérationnel le lendemain. Donc, ce couple Soleil-Lune, c'est la base de tout de tous les fonctionnements à la fois équilibre humain hein, conscient inconscient et puis c'est la base de notre équipe de vie hein. on va chercher de quoi boulotter, avant on allait à la pêche c'est ce qu'on disait à la chasse à la cueillette après on allait dans les champs maintenant on va au bureau ou ailleurs et on est toujours dans cette logique là donc la condition solaire c'est l'objectif la condition lunaire sont les émotions et les émotions c'est la trame de notre intelligence émotionnelle j'en parlerai en fin de vidéo parce que c'est un enjeu qui est qui est souvent sous évalué et qui pourtant est fondamental dans mon esprit soleil et des lunes ont une importance aussi dense l'un que l'autre parce que l'un dépend de l'autre, c'est interactif en fait. Bref, qu'est-ce qu'il y a avec cette pleine lune Regardons déjà euh, l'effet que ça a sur le collectif. Il y a ceux, on va commencer par vous, qui devaient faire un peu attention parce que euh, ce soir du jeudi 24 juin, il va falloir être, euh, lever le pied, hein, éviter les montées en température, pour qui comme elle se réalise, soleil 3 degrés du cancer, lune 3 degrés du Capricorne en face. Ceux qui sont premier décan cancer, premier décan Capricorne, 1er décan bélier, premier décan balance, vous quatre, pas d'agacement inutile. La pleine lune, ça dure quelques heures, hein, tout simplement, le lendemain c'est fini. Mais ce soir du jeudi 24, lever le pied, pas de tension, pas d'agacement, pas de rapport de conflit, pas de règlement de compte à hockey on, on soulage l'ambiance, on arrondit les angles et on fait en sorte que ça se passe bien et on reporte pour le coup. Au lendemain ou à plus tard, toutes les mises au point qu'on avait envie de faire ce soir-là, je vous le conseille plus que très vivement. C'est longtemps que je n'avais pas utilisé cette expression et je l'aime beaucoup. Bon, voilà, c'est dit. Maintenant, qui reçoit les, les influences stimulantes, bénéfiques de cette influence de, de pleine lune Parce que vous n'êtes pas dans le cœur de cible. Qui sont les gâtés Qui, par quoi Parce que vous allez en bénéficier d'une énergie complètement stimulante. Donc, si elle est dans l'axe cancer-capricorne, hein, les autres signes d'eau, vous êtes gagnants, mes, euh, mes euh, poissons, mes scorpions, pour vous c'est bon, et puis ceux qui sont dans l'axe terre, dans les deux autres axes terre, mes vierges, et mes taureaux, d'être gagnants. Hein, tous les, les gagnants, ceux qui bénéficient complètement de cet apport d'énergie, de cette stimulation ambiante pour en tirer une meilleure partie. Une meilleure partie en matière d'équilibre, de, de visibilité, de lucidité, de coordination entre les ressentis profonds et puis l'émanation, l'externalisation des ressentis et la clarté de vision, sont mes taureaux, mes vierges, vous l'avez vu, mes scorpions et mes poissons. Vous quatre, c'est que du bonheur. Vous êtes beaucoup, beaucoup moins influencé par la pleine lune, si ce n'est par le jeu de ceux qui sont concernés autour, qui, bien évidemment, c'est un sur quatre, vont avoir une prise sur nous, mais ça reste complètement modéré. Et au contraire, c'est même générateur de solutions positives. Voilà. Toujours les gagnants. Après, les autres dont je n'ai pas parlé, vous êtes neutres. Mais je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas parce qu'en parallèle, il y a d'autres planètes dans le ciel, d'autres planètes qui vous concernent. La première... C'est Mercure. Mercure, à partir du 23, donc c'est la veille de ce jeudi 24, le 23, Mercure reprend sa marche directe. Mercure, c'est l'intelligence, le mental, la communication, la fluidité, euh, l'adaptation aux situations. Mercure, c'est l'intelligence, hein, tout simplement. Il était en marche rétrograde. Donc, c'est jamais dramatique, une marche rétrograde planétaire. Beaucoup font des, des, des, des, des laïus longs comme un jour sans pain sur le fait qu'une été rétrograde. Oh, panique Rien de tout ça, rassurez-vous, les, les, les schémas sont juste parfois un petit peu en ralenti, juste un petit peu en stand-by, mais c'est jamais dramatique. Mercure, le mental, l'intellect qui repart plein pot en gémeaux, me nourrit, c est, c est, je fais un peu redite avec ce que j'ai fait dans l'horoscope hebdo, mais excellent sur le plan de l'intellect, du mental, de la communication, des échanges, pour qui L'œil brille, communication, échange. Pour mes gémeaux, oh Bonheur en ce moment mes gémeaux, vous allez me faire des laïus extraordinaires et puis fluides et brillants, br brillants. <rire> Pas bruyants, ça peut arriver à remarquer, ça peut être bruyant aussi, mais bon. Mais brillant dans tous les cas. Euh, excellent pour mes gémeaux, excellent pour mes balances, excellent pour mes versos, excellent pour mes béliers, ça compense les béliers pour l'effet le, le, pleine lune. Et euh, bien évidemment, excellent pour mes lions. Hein, en ce moment, médian, euh, la vision d'ensemble, vos talents d'orateur, qui consistent à aller à l'essentiel, euh, et puis en prenant le temps d'intégrer des l'esti, etc., c'est optimal pour vous. Profitez-en. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Jupiter euh, le Jupiter en poisson, Jupiter en poisson, excellent pour mes signes d'eau, toujours pareil, excellent euh, Jupiter la chance, pour qui Il y en a cinq qui sont gâtés avec Jupiter, pour certains ça arrondit pas mal, euh, protection beaucoup plus lente, jusqu'à fin juillet, Jupiter en poisson, veut du bien à mes poissons, chance, veut du bien à mes scorpions, veut du bien à mes cancers, ça arrondit euh, la pleine lune qui vous touchait au départ, excellent aussi pour mes taureaux, euh, donc Jupiter pour cinq, poissons, Scorpion, Cancer, Capricorne, Taureau. vous, en ce moment période en période d'expansion, profitez-en toujours Saturne en signe d'air, toujours Saturne en verso, Saturne profondeur de pensée, réflexion, prudence pour qui en verso, excellent pour mes verso, pour mes balances, pour mes gémeaux, pour mes sagittaires et puis pour mes béliers, vous tout va bien qu'est-ce passe c'est tout quoi. j'ai parlé de tout le monde, Mars, l'action en lion, Lion la pêche pour mes lions pêche pour mes sagittaires, pêche pour mes béliers, pêche pour mes gémeaux et pêche pour mes balances l'énergie, l'énergie ça bouge en ce moment parfois au dernier moment Mars en lion, mais dans tous les cas il a Actifs. Bon, voilà le, en gros l'état céleste pour euh, cette zone du jeudi 24 juin, donc rien de dramatique si ce n'est... Et j'en arrive à ce qui m'intéresse, moi, vraiment, c'est de vous parler de cette influence de cette Lune qui est si particulière dans le signe du Capricorne. Nous avons tous, hein, on connaît tous notre signe solaire, on sait qu'on est bélier, taureau, Gémeaux, cancer, tout ça, on sait ça, hein, parce que les horoscopes sont tous construits là-dessus, et euh, je vous invite à savoir, à trouver où était la Lune hein, quand vous êtes né. C'est vraiment fondamental, la Lune, parce que c'est la partie intime d'un être. Hein. Euh, L'ascendant, c'est le, le, le paraître, en hein, gros c'est tout le reflet de c'est bon Bonjour, merci je vous en prie après vous tous les tous les paradigmes tous, tous les postulats d'éducation qui nous permettent de vivre en collectivité de créer du lien avec les autres à l'extérieur, le soleil c'est l'objectif et la lune c'est vraiment le fond d'un être son histoire, sa sensibilité, son, ses émotions sa vie au quotidien, quand on vit avec quelqu'un, on vit avec la lune de l'autre c'est un truc extrêmement important à ne jamais oublier donc c'est fondamental, donc ça on le trouve un peu partout maintenant sur internet vous, vous calculez, tapez la lune natale si vous la connaissez pas et puis vous trouverez, j'avais fait un truc sur Red Magazine qui est un peu simplifié, sinon il y, y a des sites super, il y en a un qui est gratuit, je leur fais de la promo, rien à gagné encore une fois, c'était AstroThème, j'aime bien AstroThème, parce que le euh, voilà, ils font du bon boulot, quoi. C'est tout bête, hein. Les kensus sont gratuits, puis ils sont bien faits. Tout bête, voilà. Pub gratuite, mais quand les gens font les choses bien, et que c'est gratuit, il faut le dire, quoi. Euh, donc, calculer la Lune... Pourquoi je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle Parce que je, je suis assez féru de tout ce qui est développement personnel euh, depuis 20 ans. Je m'intéresse, euh, j'ai fait un bouquin avec un psychiatre, Bon, n'a pas fait un roman, parce était, il était soporifique à mourir, mais ça m'a appris plein de trucs. Et on est construit tous hein, sur une sorte de système binaire d'intelligence analytique solaire, conscience, et d'intelligence émotionnelle, la lune les ressentit. Quand on dit « je le sens, je ne le sens pas », c'est la lune qui parle. Quand on dit euh, « euh, il y a un truc, je, mon intuition me dit que », c'est la lune qui parle. C'est toute cette intelligence archaïque qui est le fruit de notre cerveau reptilien, qui depuis des millions d'années nous a permis d'assurer notre survie, donc ce sont des bons repères pour y voir clair de façon euh, émotionnelle et intuitive. Et en ce moment, quand elle est en Capricorne, il faut, il faut avoir en tête qu'elle est dans sa position la plus, la plus exposée, la plus fragile. Pourquoi, Pourquoi Parce que une personne sur 12 qui, qui est autour de nous, euh, c'est une chance sur douze, a une Lune en Capricorne. Et c'est une singularité tout à fait spécifique. Cette tête Lune se fait dans l'axe Soleil-Cancer, Lune-Capricorne. Logiquement, il euh, y a une sorte d'inversion des maîtrises. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Lune dans le signe du Capricorne, elle est, euh, lorsqu'on est jeune, elle est dans les pattes de Saturne, on va dire. On va trouver une parabole qui. On, on retient les émotions, on bloque les ressentis, on prend très à cœur, très au sérieux les responsabilités. Souvent, les Lunes Capricorne dans un thème natal sont des profils qui sont matures avant l'âge, qui, à qui on confie des responsabilités plus jeunes que les autres. Souvent, l'enfance, le temps d'enfance, d'immaturité, de, de jeu, etc. est plus réduit chez une capricorne qui est sérieuse beaucoup plus vite, le sens des réalités est plus aigu, donc le poids des contraintes dont on se charge est plus marqué, la, la sensibilité étant plus fine, plus vite, il y a une sorte de mécanisme de défense dans les premières années, et puis en grande partie jusqu'à l'âge adulte, ou même avec les, ceux qu'on aime le plus, on a du mal à, à, à créer une proximité euh, euh, parfaite, aveugle, une, une sorte de distanciation prudente, en revanche, ce qui est, de mon point de vue, extrêmement intéressant, c'est l'évolution sur le temps de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Euh, je suis tombé sur des travaux, là, depuis quelques temps, qui nous viennent doutre atlantique de nos amis américains, qui planchent sur tout ce qui est euh, psychologie, psychanalyse, développement personnel, et puis ils sont pas en retard en général. Hein, ce sont des, des enjeux sur lesquels ils investissent beaucoup, et puis c'est passionnant. Hein, voilà. Donc l'idée étant que l'intelligence émotionnelle, selon grosso modo, ce que, que j'ai tendance à retenir, suit une crête, une progression avec les années. Et il semblerait que la crête, là où on est le plus perméable au niveau de l'intelligence émotionnelle, là où elle est le plus développée, ce serait aux alentours de 70 ans. Voilà, donc ça nous laisse du temps. Mais, mais quand on se fie à son instinct et à son ressenti, on sait très bien, on le voit, on, est toujours, on a toujours la possibilité globalement d'être plus proche, quand on est jeune, de nos grands-parents, de nos parents, par exemple. On va avoir une meilleure écoute, hein, une, une meilleure perméabilité, un meilleur ressenti, une plus grande proximité affective, émotionnelle, intuitive, instinctive, plus de bienveillance aussi, l'intelligence émotionnelle de la Lune. Donc, mes Lunes Capricorne, déprimez pas, plus le temps passe, comme le bon vin, plus vous bonifiez, et plus vous devenez des profils tout à fait formidables, à condition toujours de préserver cette petite étincelle d'espérance de positif, qui est la clé de tout, hein, toujours voir le bon côté donc euh, voilà l'intelligence émotionnelle peut-être que je la vois euh, c'est un enjeu majeur hein. je vous ferai un jour un truc sur les lunes euh, en fonction des signes et la façon dont elles se manifestent et puis, et puis ça c'est passionnant l'intelligence émotionnelle c'est la clé de tout c'est ce qui crée des vrais rapprochements profonds avec l'autre pour, pour schématiser, lorsqu'on rencontre quelqu'un retenez, retenez ce schéma là lorsqu'on rencontre quelqu'un on dit bonjour à son ascendant l'ascendant c'est tout, toutes les, les injonctions éducatives depuis l'enfance, bonjour, merci, au revoir je vous en prie, qui permettent de coordonner, de, de, de créer un point de liaison sur des, des synergies éducatives de vie en collectivité. Lorsqu'on creuse une relation, qu'on connaît quelqu'un un peu mieux, on découvre sa condition solaire, qui est depuis, encore une fois, l'aube de l'humanité, hein, on n'a pas beaucoup évolué depuis 3 millions d'années, on a juste construit un vernis social pour vivre en collectivité, le surmoi freudien, donc l'ascendant, mais la condition solaire, c'est comment j'occupe mon espace les signes de feu ont besoin de plus d'espace que les signes d'air, qui ont besoin de plus de liberté. Euh, les signes de terre ont besoin de davantage concrétiser, alors que les signes d'eau ont besoin de davantage ressentir. Voilà, il y a des grands courants comme ça. J'explique ça dans mes cours. Et l'idée, le, le, le, elle est très simple. Hein. C'est que la Lune a cette, cette mécanisation qui va s'imprégner de cette coloration d'éléments, et qui va évoluer tout au long de la vie. Voilà, c'est tout bête. On en reparle, on en reparle. Allez, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils messages. Et puis, euh, et puis à la prochaine pleine lune quoi. Mais je vous aurais fait la nouvelle lune avant. À bientôt, merci.